Salut les rôlistes et bienvenue à RPG a Day 2020. Cette année, RPG a Day fonctionne non pas avec des questions mais avec des mots clés sur lesquels il faut discuter positivement. Euh, chaque jour il y aura un mot clé qu'on va pouvoir exploiter euh, pour parler un petit peu de jeu de rôle. Et donc nous sommes le 1er août et le mot du jour est « Débuter ». Alors euh, j'aime bien débuter des nouvelles campagnes, euh, il y a une sorte d'ambiance nouvelle à, une, à la table, euh, que les gens se connaissent partiellement, pas du tout, hein, beaucoup ça, ça change un peu tout. Mais il est vrai que, que, voilà, il y a des débuts de campagne, il faut que les, les joueurs apprivoisent leurs personnages, que les personnages s'apprivoisent entre eux, euh, que l'univers soit, soit découvert par, euh, par les, les joueurs et les joueuses. Et c'est euh, un petit sentiment pendant quelques séances assez, euh, assez sympathique de découverte, y compris pour le pour MJ, car ça permet euh, bah, de se rendre compte qu'il que y a beaucoup euh, de choses qui vont pouvoir apparaître. Alors évidemment, selon les campagnes, euh, ça change, hein, qu'elles soient extrêmement dirigistes, euh, en ligne droite, ou alors qu'elles soient en bac à sable. Mais dans tous les cas, il y a cette, cette petite impression de, de découverte. Euh, et ce petit chaos qui dure quelques, quelques séances, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, euh, autant que j'aime euh, les terminer, eh j'aime beaucoup commencer de nouvelles campagnes, de nouvelles tables. Voilà, c'était RPG Day numéro 1. Pour l'année 2020, on est le 1er août et je vous dis à demain pour la suite. Ciao les rollistes